La plus forte et la plus respectueuse Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Je sais que c'est parfois c'est parfois difficile de de s'encourager tout seul de rester comme ça et se dire allez ta vie peut changer bonjour Audrey donc j'ai fait cette vidéo parce que j'ai beaucoup de il y a beaucoup de femmes qui me suivent et beaucoup d'entre vous vous êtes des blessés de guerre. Vous avez euh, des enfants. Certaines, c'est un enfant. Certaines, c'est deux. Certaines, trois. Et vous devez vous occuper d'eux. J'ai parlé avec une dame hier. Et là, elle m'expliquait comment elle a fait 15 ans en Europe sans ses enfants. Et elle a essayé toutes les procédures, regroupement familial, c'est en partant de la France. L'ambassade dit même que donner les visas aux enfants, même comme ça, ça ne passe pas. Un jour elle s'est levée, elle a pris le, le, le, le ticket, elle est partie au pays. Elle a dit je ne vais pas chercher mes enfants. Il y avait tellement de blocages sur euh, la réunion de ses enfants avec, avec leur mère que quand elle arrive, elle prend ses enfants. Tu as toute sa famille qui se retourne contre elle. « Ouais, tu crois que euh, on, on allait prendre des enfants dans la sorcellerie. Tu arrives et tu fais comme si... » Et par chance, elle s'est tapée juste 10 jours au pays. 10 jours. Elle a eu tous les documents. Elle a porté ses enfants. Elle est repartie. Elle arrive en Europe. Son mari se fâche que tu ne m'as pas dit que tu partais pas les enfants. Il a quitté pas. Il a laissé avec deux enfants de moins de 4 ans à la maison. Le premier doit avoir 3 ans, le deuxième va avoir 1 an. Quand il a eu avec l'homme, il part. Est-ce que tu portes alors tes enfants, tu peux encore les remettre au pays Elle expliquait à son mari que je devenais folle sans les enfants Maintenant, quand tu as celui qui suit qui tu côtais, tu croyais que j'allais construire quelque chose avec lui. Il porte ses pieds pas. Tu restes seul. Comment te réinventer? Peut-être que tu as porté tout ton argent, tu as mis dans un business avec le père de tes enfants. Ça marche, tu as ruiné les parties. Désolé les hommes, je vais parler aux femmes aujourd'hui. Tu vois, ça seulement mettre il là où je vais dire elle. Tu vois qu'on peut J'ai parlé à la deuxième. Elle me dit c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc jour d'anniversaire à ma queen. Elle a 39 ans. Elle revient de très loin. Parfaitement bilingue. Elle parle bien les deux langues. Très jolie. Elle vit en France avec son enfant. Et le père de cet enfant-là un peu, tu vois quand un homme te fait sentir comme si tu as de la chance d'être avec lui. Et quand il te rencontre, tu es ambitieuse, tu as des choses que tu veux faire. Une à une, il descend ces choses tchakak, il dépose tchakak, tchak il dépose au sol, tu, as, tu as abandonnes bonjour à ceux qui viennent de se connecter après c'est l'ombre de toi qui le quitte parce que dans toi même tu n'as même plus la force parfois même c'est dans le dans le, trou du, dans le gouffre où tu es un jour tu crées à Dieu que Seigneur délivre-moi de cet homme donne va apporter ces choses deux semaines après pas. Je ne sais pas que c'est ta délivrance là-bas. Bonjour fan club de Give Digger. Bonjour Vanessa. Bonjour Otto. Si là c'est les samedis tout le monde là, ne vous plaignez pas seulement. Il y a encore une autre, c'est son anniversaire encore aujourd'hui. Le mari l'a laissé avec quatre, quatre enfants. Je crois qu'elle doit avoir 40 ans aujourd'hui. Belle. Ou vous la, venez jamais l'aider. C'est ça qui me gagne. Belle. Elle avait fait des études. Elle était dans le corps de la médecine. Quand Elle était au pays. Donc, c'est pas une illettrée. Lui-même, il avait une autre fonction là. Quand les choses ont tourné la tête du Joe. Oh, il a perdu le boulot qu'il avait Il porte la femme, il la met dans l'avion Il dit qu'avance toi j'arrive Il envoie en France Il envoie la femme en France avec les enfants Il n'est jamais arrivé Il l'envoie avec moins de 1000 euros sur elle Ça fait 4 ans aujourd'hui Elle d'abord pleuré, fini de pleurer. Tu vois toutes les phases que tu traverses là. Après, regarde les enfants au soleil. dit que, ah! Puis là, Je vais mourir. Ça. Moi, si elle meurt, les enfants s'ils vont faire comment? Et vous connaissez que quand la chose-là commence dans la tête de l'homme. Vraiment, si un homme écoute ceci, si je n'indexe pas les hommes. Je veux même pas, je veux pas parler à deux personnes. Je veux parler aux femmes. veut oublier. Tes mmh. mmh. enfants deviennent des enfants. Bonjour TikTok. Elle me dit, elle demande la elle, elle a jonglé les hôtels. Tu sais qu'en France, au, moment, quand tu es pas, au début, quand tu n'es pas logé, quand tu n'as pas d'endroit pour vivre, chaque jour, tu dois appeler pour voir si le sang qui nous va te donner un endroit pour dormir. Donc, elle s'est tapé les hôtels comme ça. Quand elle arrive quelque part, on dit que tu as trop d'enfants, on la chasse. Là, Voilà, après, quand elle s'est assise dans un centre comme ça avec les enfants, on a un peu donné la stabilité comme ça. Elle a commencé à apprendre autre chose sans papier dans un pays européen. Et que tu as été papier au que tu as eu ton diplôme au Cameroun, tu sais que tu ne peux rien faire. La volonté est traînée comme tout le monde, comme comme. Dire, quand c'est comme ça, tout le, quel que soit le boulot que tu trouves, tu fais ça maintenant. Elle est tombée sur les réseaux sociaux. Elle a commencé à apprendre à fabriquer des choses. Elle a commencé à mettre en ligne. Et la période où elle m'a contactée pour la première fois, ça fait un mois. Elle était découragée jusqu'à donc. Elle est arrivée à un degré où... Elle ne comprenait plus. Puis vraiment, je fais même tout ça pourquoi. Je vous dis que vous serez frappé. Ça va commencer dans ta tête. Dans ta tête. Pourquoi elle fait même tout ça Voilà l'année qui a en train de finir. Tout ce que tu avais prévu pour le début d'année. Tu regardes octobre tu es fini, tu dis, ah, j'ai pas même où. Peut-être que tu tombes sur ma vidéo, tu vas commencer seulement par le lavage au sel. Donc, ma femme, c'est là, elle me dit que je n'ai pas de maison. Mes mais enfants et moi, on est on dort sur le canapé de quelqu'un. Vraiment, je, je n'ai rien. Oui, ma chérie. mais seulement le sel dans l'eau d'abord le matin. Lave-toi le soir, lave-toi. Pour commencer, parce que tu es en train de commencer à te construire. Ce qui t'a troublé dans le passé, c'était l'instabilité. Tu commençais dès que ça va un peu, quelqu'un vient te déstabiliser. Bonjour Monsieur Patrick. Et ces personnes généralement sont envoyées. Tu ne vas même plus dire pas le diable. C'est pour te tester c'est tout. Son entreprise de cosmétiques, comme elle a appris à faire les produits, les le savons à la maison, là. Est-ce qu'elle est vraiment sérieuse avec ça Tu tombes sur un gars qui a déjà l'argent. Tu vois que pour construire son entreprise, là, il te font quand même trois ans. Tu vois le gars, il te dit qu'il a l'argent. Viens bébé, viens. Tu regardes tes savons. Tu regardes le gars. Il a dans la voiture. Tu vais vivre chez lui. Et pas te voilà, tu laisses. Tu vendais même quand même seulement le savon de 200 euros par semaine. Souvent, il t'abandonne avec la grossesse. Tu passes tes journées au lit seulement à pleurer et à dormir. Je connais pas quoi on passe, mais je connais. Je ne dis pas que c'est facile. Parfois, on reste à terre parce qu'on n'a pas quelqu'un qui va nous bouger. Parce qu'on ne sait même pas que c'est possible. Parce qu'on ne. Non, tu es tellement resté au fond que tu te dis, peut-être que le fond va devenir le matelas, je vais me coucher, je vais dormir, une fois, je vais me mourir ici. Même si tu dois programmer quelque chose 50 fois, programme la chose 50 fois. Première fois, ça a échoué. Ok. Deuxième fois, ça a échoué. Ok. Troisième fois, ça a échoué. Ok. Cinquième fois, ça a échoué. Dixième fois, ça a échoué. Ok. Ma chérie! Reprends. Oui, 50 fois. Votre problème, c'est que vous abandonnez trop vite. Ok, voilà, j'ai mon cahier de mes projets. Voilà, et, et, j'ai écrit ça, ça fait, euh, ça fait 3, 4 semaines. Voilà. C'est ça, c'est ça là. Six mois plus tard, tu n'as rien fait de tout ce que tu as écrit là-bas. C'est ce que tu vas faire ma chérie. Pas encore tu reprends les projets, là tu t'assois devant, tu regardes. Ok, j'avais laissé ça où ah, j'avais laissé ça, d'accord, ok, ici. Prends encore le bic. Écris encore. Je vais avoir ma propre voiture d'une valeur de 15 millions d'ici juin 2023. J'aurai ma propre maison d'une valeur de 45 millions d'ici octobre 2023. J'ai mon entreprise qui est prospère et je suis indépendante financièrement. Écoutez, vous êtes dans un combat, c'est le combat de votre vie. C'est le combat de ta vie, ma chérie. Je ne peux pas battre ton combat là. I'm sorry. Moi-même, j'ai ma part. Vous savez combien de projets j'ai écrits qui n'ont pas marché? Vous savez combien de conférences j'ai lancées? La veille, je me suis découragée. Ah non, vous ne pouvez pas savoir. Et je me suis rendu compte que dans le tas in the middle of all this le reste je regarde, j'ai dit j'avais écrit ça en 2016 je suis déjà en train de vivre ça c'est ça, seulement ça réalisé je ne me suis pas rendu compte waouh j'ai écrit ça en 2000 j'ai des choses que j'ai écrit en 2021 mai 2021 j'ai écrit après je reste comme ça là novembre 2001 non pas novembre euh, septembre 2022 je reste comme ça je fouille mes papiers je tombe sur un papier je dis waouh une chose suivante que j'avais écrit ça s'est réalisé Vous ne connaissez pas la montagne qui est contre vous. Mais si Dieu a mis un truc dans ton cœur, ça veut dire que tu as la capacité. Dans toi, il y a une petite femme qui a besoin de grandir. Elle a besoin de grandir. She needs to grow. She needs you. Parfois, je reste et je me dis même si elle ne serait pas milliardaire en euros, je suis convaincue que ma fille ou l'enfant de ma fille sera milliardaire. Parce que, que ce que j'ai rêvé sur l'enfant, mes, mes petits-enfants et mes enfants, ma mère n'a jamais rêvé ça sur moi. Peut-être que je suis en train de réaliser tous les rêves que j'ai eus pour ma vie, parce que ma mère n'avait jamais rêvé pour moi, ni ma grand-mère. Supposons si un rêve prend 20 ans pour se réaliser. Tu rêves aujourd'hui et c'est dans 20 ans que ta fille réalise. Et que ce que tu as rêvé, ça fait 10 ans, tu es en train de réaliser aujourd'hui. Pourquoi ne pas aller redessiner encore d'autres choses? Pourquoi ne pas créer le futur de tes enfants et de tes petits-enfants? Quand l'enfant a deux mois, pendant que tu le laves, tu dis « Oh, tu seras la plus grande actrice d'Hollywood. Oh là là, tu auras des immeubles sur Wall Street. » chose que nous on n'a jamais dit sur nous c'est maintenant que tu apprends que tu peux ma mère en tout cas ma mère ma mère a noté aucun truc hein. Écris les projets ma mère ah, pardon ma mère elle avait la vente emportée bonjour teddy merci pour le cadeau ma mère avait la vente et le restaurant Maman ne connaissait pas les trucs de projet, d'objectifs, de, de, de rêves. Non. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle voit un truc qui veut. Oh, voilà l'espace. Je peux ouvrir le restaurant là-bas. D'accord. C'est combien Elle paye. Demain, tu la vois là-bas à 6 ans. de préparer le bouillon de pâte de bœuf. Elle avait le restaurant à l'auberge, à Bafoussam. Quand j'ai eu 22 ans, j'ai commencé à me dire je peux inspirer les gens. Peut-être vous pensez que de 22 ans à 35 ans, aujourd'hui, là, je suis assez comme ça, c'est venu, like, Dieu a dit, take it. Just take it. Non, il y a eu des étapes. Beaucoup de découragement. Peut-être que tu, tu as dû rentrer chez tes parents parce que tu n'avais même plus l'argent. Mais tu as les grands projets dans ton cœur. Tu as déjà écrit, tu as lancé. Voyez-vous vos projets vos rêves comme des, des, des, des fusées que vous lancez. Like rockets. Rockets like launching into the space. Le fait que tu dises seulement que je vais devenir la première femme, première ministre. I am. Or I will be. Tu ne connais pas combien de choses tu es en train de secouer dans les fondations de ta famille. Quand on parle de briser les malédictions générationnelles, c'est qu'il y a des blocages qui sont dans ta famille depuis des générations. Et tu es en train de te battre. Tu ne connais même pas qu'il y a au moins cinq démons. Quand tu soulèves un peu la tête comme ça, là, il dit « Ah, la fille n'a pas où. Et quoi, quoi, quoi. Tu voilà en bagarre. Tu prends le don, le don moi tout, tu mets sur la langue. Vous avez parlé des donne-moi tout, non Il y a les produits spirituels qu'on utilise. Tu prends ton sel de couleur. Tu mets dans l'eau. Par exemple, voici un kit ici. Là. Je ne fais pas trop la C'est des produits. C'est le kit de déblocage plus, plus, par exemple. Vous voyez qu'il y a des couleurs de sel dedans. Il y a le donne-moi tout dedans. Euh, il y a des encens. Il y a le parfum saucisselier. Donc, tu prends... Euh, le donne-moi tu mets sur ta langue Te voilà dans la douche Au nom de Jésus Toute malédiction sur moi, sur mes enfants J'enlève au nom de Jésus En te lavant, tu parles Imagine ce que ça fait à ton esprit Que 365 jours Tu te bénis et tu prononces les bonnes paroles sur ton corps Écoutez, même si tu n'importe quelle malédiction sur toi Ça va tomber Au niveau du Gabon, on est à Saint-Germain, à Ça, euh, Ce kit au Gabon, c'est 70 000. Au Cameroun, c'est 55 000. Ça, c'est déblocage. Il y a le kit fondation pour briser les malédictions générationnelles. Il y a le kit célébrité. J'avais même oublié ce kit. Ce matin, il y a une là qui m'écrit. Elle me dit, wow, on la prend pour une star. En Côte d'Ivoire, c'est 70 000. On la prend pour une star. Les numéros sont sur la page. Donc, Je vous donne les numéros sur le TikTok, j'aurais même dû noter tout ça. On vous donne les numéros. Prenez de quoi noter, je vais vous donner les numéros dans quelques instants. Écoutez. Ta mère est tombée. Elle est découragée. C'est pour ça que ta mère te dit, tu as, tu as trop les grosses les, les grosses, les grandes ambitions. Écoutez, il y a la différence entre l'estime de soi que tu ajoutes avec des produits physiques. J'ai fait le développement personnel, j'ai fait le blabla. J'ai déclaré simplement. Mais la fête de celle-ci... Oh, Jesus, Jesus, Jesus. I wish. Si, si quelqu'un m'avait montré ça il y a 15 ans ou 20 ans. Bonjour, la reine Oferta. Merci. m'avait parlé du sel quand j'étais encore plus jeune. Vous savez, quand on donne la, la vérité à moitié, quand il commence à user le sel moi-même, moi, comment ma vie a changé? Il y a le sel, c'est le sel arc-en-ciel. Oh Seigneur, ne blaguez pas. Le numéro du Gabon, je l'ai en tête quand même, donc. Le numéro du Gabon, c'est le 0741... Ce n'est pas 077, 07, donc 074, 18, 0080. Le sel arc-en-ciel, c'est un parmi vous, il y a votre gloire, votre lumière qui n'est plus. Tu es l'ombre de toi. Tu prends le... le, le truc avec le sel à cancer, c'est que ça a plusieurs spectres. Quand vous regardez le tout des chakras, par exemple, il y a le violet, le rouge, le... Il y a plusieurs couleurs. Le jaune, le rose, je connais pas trop toutes les couleurs. Il y a quelque chose dans le spirituel qui se passe quand tu mets toutes ces couleurs ensemble. Tu parles dessus. Après, tu prends, tu fais ce sur toi. Vanessa, quand tu dis que si tu m'avais connu il y a 10 ans, tu serais loin là. Il y a les choses que si j'avais connues, les produits spirituels, ça fait seulement un an et demi que moi j'utilise les produits spirituels. Je vous dis, j'ai passé 12 ans de blocage en Europe. Je suis arrivé au pays, j'ai fait un an et demi de blocage encore pour mettre au-dessus. J'étais très fermée à la spiritualité africaine, parce que je pensais que Zana, si tu ne comprends pas, il n'y a pas de souci, Tu peux cliquer la, la clé, tu sors. Tu as compris, Zana? Consultation au Cameroun, c'est 33 800. Je suis restée comme ça. Je faisais le développement personnel. Mais je me suis dit, je savais qu qu'il qu y avait quelque chose qui manquait. Je fais tout, je jeûne, je fais, je fais. Après, je vois qu'il manque toujours quelque chose. J'ai rencontré un guide. Je vais vous donner le numéro dans deux minutes. Il prend, Les est seulement, il me dit, il me regarde comme ça, il dit, « Tes chakras sont bloqués, ma chérie. » J'ai dit, hein? « Tes chakras, c'est quoi ?» Il me dit, « Tes chakras sont bloqués, ma chérie. » que tu ouvres, tu vas ouvrir. Le Jacques quand on te regarde comme ça, là, si tu demandes l'argent, ça, ça vient, ça coule. Il dit que quoi Il dit que tu vas te laver avec le sel, là, même pendant un an. Quand il a dit un an comme ça, là, j'ai dit, hein Fallait me voir après avoir, après deux mois de lavage au sel. Vous n'aimez pas la vérité sur les réseaux sociaux, hein? Et les gens ne donnent même pas la vérité ici. Non, non, non, les gens ne donnent pas la vérité. Voilà, 39 ans célibataire, sans, sans, sans enfant, pas d'homme. La consultation au Gabon, c'est 40 000. C'est ma, ma, l'une de mes filles qui a, qui a 39 ans aujourd'hui. Elle me dit, maman, je veux faire le deuxième enfant. Parce que mon premier enfant, à moins de 10 ans, je veux faire le deuxième. Il n'est pas d'homme. Je lui dis, maman, tu brilles comme tu es belle, comme tu es là. Je lui dis, c'est quoi? Prends le bique. Moi, je fais ça à mon anniversaire et à Noël. Je vous conseillerais même de faire ça chaque mois. Écris ce que tu veux. Sur ma page, je vous ai parlé des libations. Prends une bouteille de whisky tous les mois. Ça ne va te coûter que 8 000 francs maximum. 3, 000, 4 000, 5 000. Consultation au Côte d'Ivoire, 40 minutes. Bah, tu verses au sol, que je parle aux ancêtres de cette terre. Tu es à Washington, on va parler. Il y a les, gens sur, uh, il y a les ancêtres à Washington. Tu es à Abidjan, on va parler. Que ce soit ta terre natale ou pas, verses là-bas, tu parles. Parce que quand on vous parle, je vais faire... Ce matin j'ai rencontré trois femmes. Ah Tic Tac, TikTok, j'étais très sur TikTok. Elle dit, tu fais alors ce qu'elle dit. Eh, tu sais. Ça va vous servir à quoi d'écouter? Vous connaissez combien de pages où on vous dit les choses que je vous dis là? Combien sur le net? Hein? On est parti en ligne. On vous fait les distractions. Tu vas rire. Tu finis de rire. Même Internet que tu viens d'utiliser pour payer ton, ton, ta connexion, pour voir ton argent est fini. Pour bon, vous donner les numéros. Facebook, attendait un peu. Numéro pour le Gabon 074 18 80 Pour euh, Douala ou bien tous les autres pays, même la France, vous nous contactez à ce numéro. 237 680 711 07 01 Donc 237 680 711 07 01 Pour le Gabon, vous devez attendre que je finisse le direct avant d'appeler. Dans l'autre numéro du Cameroun, c'est le 237 693. 50 22 66 donc 6 93 50 22 66. Donc voilà une personne qui dit Anna qui dit Anna, alors lavage au sel, je confirme, je l'ai fait en allant au job et arrivé tout le monde était ébloui. Si seulement vous pouviez faire ça constamment, ce serait bien. Le sel arc-en-ciel, lavez-vous au sel quotidiennement, ne passe pas une journée sans mettre le sel sur ta peau. Ne mmh -mmh, le fais pas. Le niveau d'accord d'Ivoire 225 05 01 49 05 95 Maintenant, vous devez... J'hésite beaucoup pour écrire ce que tu désires. Donc, là, celle de 39 ans là, je lui disais, ma chérie, ma vie a tellement changé en l'espace de 14 mois. Tellement. Et je connais que... Il y a quelque chose que je fais tout le temps. J'écris. J'écris ce que je veux. Le kit de déblocage, il y a le petit. Le petit kit, c'est 25 000 au Cameroun, 30 000 au Gabon. Le grand kit, c'est 55 000 au Cameroun. Et au Gabon, c'est 70 000. Tu écris ce que tu désires, tu es en train de donner un ordre, un commandement à ton subconscient. Et quand tu es en train d'écrire ce que tu désires, n'aie pas peur. Ne dis pas que ah, j'ai à 39 ans. Est-ce qu'à 39 ans on conçoit encore? Il y a des gens qui accouchent à 45 ans, ma chérie. Il y a des gens que tu as avec le mauvais gars. Vous faites 5 ans, de 38 ans à 43 ans. D'enfants, et pour les gens qui veulent concevoir là, il y a le, le thé de désenvoûtement. J'ai tellement de témoignages sur les gens qui ont conçu avec ça. Ce thé est dans le kit de déblocage, plus ce, ce kit, kit de déblocage, plus plus. Mais je vous conseille de le prendre de façon qu'on peut voir ça au quotidien. Donc, euh, tu peux acheter juste le thé. Le thé au Cameroun, c'est 10 000 euh, en Côte d'Ivoire et au Gabon, c'est 12 mille Laissez des affaires de, oh Seigneur, vous êtes tellement sur les détails. On va dire eh, de se laver avec le sel, tu ne vas pas te laver parce que tu dis que tu ne sais pas à quelle heure se laver. Une autre personne va entendre, il y a une femme qui m'a écrit, qui a, qui a suivi mon direct une fois. Elle a le direct vers 11 h Elle est partie se laver avec le sel à 12 ou 13 h À 14 h de ce jour, -là, on l'a appelé... Le lendemain, elle me recontacte à 16h parce qu'elle voulait payer la consultation. Elle dit que j'ai seulement envoyé l'argent à 16h parce que hier, on m'a appelé, moi j'ai venu travailler aujourd'hui. Jusqu'à me suis levée le matin à 7h, je suis partie travailler. J'ai fini à 15h. Donc, il y a Kim qui dit, je voulais te dire, merci, car depuis que je te suis, il y a un changement dans ma vie. Tu sais, Kim, je ne veux pas qu'il y ait seulement le, le changement. Je veux que ce soit un changement tangible. Que les gens te voient comme ça, ils sont énervés. Mais comment la fille ça a pu avoir le genre de gars Ça fait 8 ans qu'elle n'a pas accouché. Comment elle se marie avec lui elle accouche elle à la couche subitement? Mais elle a 43 ans, non? C'est le, de, de, le genre de colère qu'elle veut que les gens aient sur vous. Prends le don. Il y en a parmi vous que le don et vous, vous êtes déjà donc tu dors quand le don sur ton oreille. Le matin, tu mets sa la... main dans la bouche, tu pars, tu marches. Parce que dans cette affaire-ci-là, non seulement tu seras acharné quand tu vas aller vendre tes produits dans ton business, mais même du côté personnel, où il faut se lever, faire les déclarations, tu ne blagues pas. Voilà au fait à qui dit qu'elle se lave deux fois dans la journée. Voilà. C'est aussi parce que vous êtes paresseux. Voilà, donc il y a une entité qui gère ma famille, comment faire? On te dit comment faire, tu n'as encore dit comment faire. Parce que vous attendez des choses qui sont grandes, compliquées. Tu veux qu'on te fasse prendre le crédit à la banque pour venir te délivrer? Que c'est le traitement de 5 millions. Tu dis, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Je parle du sel ici, là, je prêche le sel ici, là, depuis. Une entité qui gère ma famille. Laisse que ça vous gère. Le nom, c'est le piment de Guinée. Il y en a parmi vous qu'on vous avait déjà enterré. Oh là là. Qu'on a mis un esprit de pauvreté dans, le, dans ton subconscient. Tu te laves, ça part. Et si tu regardes, il y a les périodes de ta vie. Tu restes comme ça, tu sens comment tu. Tu sens comment l'argent est là. Ça vient déjà. Tu sens comment l'argent vient. Après, ça part seul. Comme bien. Comme c'est parti, est-ce que tu vas laisser? lève encore le matin, tu repars, tu parles. Tu parles. tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Que le tout, si ça va marcher, le gars-là va venir me voir, il va me fiancer, il va m'épouser. Après, il va faire mes papiers, il va me prendre, on va partir. Pas la fête que tu faisais en route, ça s'arrêtait. Après, on te chasse même à cause que tu as peur. Qu'il y je vous ai même fait quoi, non Et Quand il vient te voir, il est ébloui. Parce que chacun d'entre vous d'abord une gloire au départ. Maintenant, l'ennemi vient mettre sa part dedans. Quand ta mère ne t'a pas appris, toutes ces choses-là, petits -petits, ça paraît petit, c'est vrai. J'ai vu un jour un monsieur ici à il me dit... Quand j'écoute tes vidéos, tu parles du pipi. Je me rappelle. Ma tante. Je vivais chez ma tante et mon oncle. Chaque matin, ils faisaient le lavage au pipi. Mais nous, les neveux, ils ne nous ont jamais montré. Et ils faisaient avec leurs enfants. Je lui demande qu'aujourd'hui, les enfants sont où non. Ils sont dans des bureaux. Ils sont... Et toi, tu es où? Bon, non, on se défend. Bon, Est-ce que tu te laves à l'eau pipière aujourd'hui? Non, tu sais, je dis que tu es bête. Vois, moi vous voyez, c'est... Oh, Seigneur. C'est sympa parce qu'il faut faire pour vous. Hein. Il faut vous taper où? Oh. Ou il faut qu'on fasse l'application que quand tu tiens le téléphone dans ta main, ça, le téléphone te gifle seul oh. je ne sais même pas. Radition, tu dis que tu t'abonnes. Les gens n'aiment pas quand on parle, on dit la vérité. Les gens n'aiment pas. C'est pour ça que moi, dis-moi ça, ma chose. Ça ne te plaît pas, tu te désabonnes. Je vous apprends tout sur la page ici. Les principes spirituels pour avancer. Je vous dis toujours que un mois ne passe pas sans que tu n'aies sorti quelque chose pour donner. Que ce soit un orphelin un ou le salaka. Les libations, tu prends le truc, tu verses, tu parles. Même aller à l'eau. Tu fais ça, tu mets ton chapelet, tu fais le chapelet, tu récites ton chapelet. Tu demandes la présence de la Vierge Marie dans toutes tes affaires. Il y a le kit attraction. Les femmes là que, à la maison, ton bébé n'entend même pas ce que tu dis là. C'est quelqu'un d'autre qui commande le bébé. attraction. Ceux qui ont le commerce, prennent le kit commerce. Moi, je vous dis toujours que si tu ne me coûtes pas l'argent pour acheter mes produits, ne te dérange pas. Lave-toi avec ton sel et ton pipi, ton propre pipi. Le pipi, On ne vend pas le pipi. Non. Quand tu te lèves le matin, c'est gratuit, c'est dans ton corps. Tu vas voir, au moins, tes choses vont s'ouvrir. Ça va s'ouvrir. C'est de canter seul. 1, 2, 3. et. Donc, je peux aussi rester comme ça, là, je, je, je respire. Maintenant, quand l'argent commence à venir, prends l'argent pour aller faire ton travail spirituel. Parce que parfois, tu n'as pas l'argent pour faire le travail spirituel. Quand l'argent vient, tu penses qu'il faut que tu vas déposer l'argent à tel endroit les gens qui savent de quoi je parle, savent que pour ton travail spirituel, tu ne blagues. Tu ne dois pas blaguer. Bonjour Kelly. Donc, il y a le kit pour la Côte d'Ivoire. Je vais donner un numéro tout à l'heure. Côte d'Ivoire 225 05 01 49 05 95 Donc plus 225 05 01 49 0595. Le kit de commerce en Côte d'Ivoire, c'est 80 000, je pense. Au Cameroun, c'est 65 000. Bon, au Burkina Façon, on va seulement poster ma chérie. Le lavage du pipi, c'est sur la page de TikTok. Le numéro du Gabon, c'est le 0741. Bon, 074 pour le Gabon. 074-18-0080. Attraction en Côte d'Ivoire, c'est 35 000. Prenez attraction, vous prenez le thé de désenvoûtement avec. Si vous voulez commander des produits en France, écrivez au Cameroun. 00 237 680 71 0701. Qui d'attraction au Cameroun, c'est 30 000. Dans tout ce que je vous donne, je ne sais pas toujours mes produits. Quelqu'un peut me regarder, il ne vient pas acheter mes produits. Maintenant, tu décides de prendre ton sel, tu te laves avec. Tu décides de prendre ton bébé, tu te laves avec. Quand on fait les kits après le bain du matin, on parle au sport. Oui, tu vas au sport, tu reviens. Quand tu finis ton sport, tu te laves encore avec le sel. Benoît, les astuces sont payées. C'est bon, ça. Si ça a payé, c'est bon. Pour la réussite des enfants à l'école, il y a le kit examen. On a des thés qui doivent boire là-dedans. Il y a aussi un parfum, je pense. Parfum examen pour les enfants. la fortune qui dit chez moi les jésus ont payé pendant les menstrues on se lave pas avec le sel pour la france vous contactez le 00 237 680 71 0701 vous aussi faire les lavages à distance ceux qui veulent les lavages il y a les offrandes à l'eau qu'on fait euh, pas part l'équipe, tu peux décider qu'on te fasse un lavage pour le déblocage. Peut-être que tu as. Tu, tu demandes, tu vas aller demander ton visa. Dans une semaine, tu peux faire un lavage à distance. Pour oh, ouvrir tes portes. Tu as fait le permis de conduire cinq fois. Avant d'aller encore faire, fais le travail sur toi. Parfait. Depuis que tu fais le bon de pipi, tu es en confiance. On peut poster en Guinée équatoriale. On va seulement te poster. Lavage du sel pipi avec le romarin, le goût de ça. Tu vas bientôt prendre le kit d'attraction à Benoît. C'est super. Au Cameroun, nous sommes à Maképé. Le lavage à distance, c'est 56 euros. Nadège, si tu as des relations qui n'aboutissent pas au mariage, je prends d'abord le kit fondation. Et tu prends le kit d'attraction. Je que quand tu as relation à pour marrer, ça c'est des blocages familiaux. Des blocages de la famille qui te permettent. Ce n'est même pas la bonne loi. Il faut avoir beaucoup que tu te dilemmes avec tes fondations. Ma c'est est derrière euh, Paja Saint-Eun. Vous connaissez Paja saint on a Nous sommes derrière Pajacenteur de au lycée. Pour avoir le travail, lave-toi d'avoir lave lave lave lave du sel et du pipi. Vraiment. Quand on vous dit la base, vous ne voulez pas. Oui, mais j'ai dit que tu te laves avec le sel pendant les mensuels. Si tu veux savoir pourquoi, je ne sais pas. Je ne veux pas aller dans les longues explications. Si tu veux te laver pendant le temps, lave-toi. Pardon. Je vais expliquer ça sur ma page ici. Ne me donne pas les mots, n'était pas Ok, quand on divorce, depuis le divorce, rien ne marche. Tu as sûrement les liens d'âme avec ton ex-mari. Ou bien les esprits qui ont fait que vous vous séparez là. Il faut aussi compter si c'était la bonne personne. Parfois tu te sépares de ton ex-mari, c'est peut-être sa famille qui t'a bloqué. Parfois, c'est ta propre famille qui a gâté des choses. Parfois, ce n'était pas la bonne personne et Dieu t'a même seulement délivré en te séparant de lui. Donc, il y a toutes ces choses-là. Mais quand tu te sépares de quelqu'un, tu dois faire même une purification pendant même sept jours. Ok. Donc, page à 5 00237 680 71 0701. Bon, 637 71 0701. Voilà, le titre de chez eux est bloqué. Les Linda, quand tu vas finir avec ton, ton truc, il faut. Avant d'aller à la police des frontières, tu devais au moins faire, faire au moins un lavage, on vous dit. Si tu as une boisson, achète une boisson, tu verses au sol là-bas, comme tu es là, avant d'entrer là-bas. Fais une libation. Vous ne connaissez pas engager les esprits. Hein? Les esprits travaillent pour vous. Mais quand tu ne connais pas, tu souffres. Quand je parle des esprits, tu as tes ancêtres, tu as tes anges. Certains d'entre vous ne connaissent pas comment activer vos anges. Tu as la Vierge Marie, tu as le Saint-Esprit, tu as Jésus-Christ lui-même. Donc c'est comme si on t'a donné tous les outils. Voilà tous les couteaux sur la table. Tu es là, tu prends la viande, tu, tu essaies de couper avec tes doigts, tu tires comme ça, là, tu tires. On dit prends un couteau, coupe avec. Bon, les chrétiens en du là, ne venez même pas à nos avec vos commentaires ici, là, ça va pas aller. C'est ce qui dit qu'elle est devant l'office d'immigration. Des, des, des cherche à acheter une boisson là-bas, un jus de préférence. Une bouteille, tu prends ça, tu verses au sol, ça doit toucher la terre. Et tu parles c'est il trop tard c'est un a un peu moins qui te disait que tu m'envoies ta photo pour que je te fasse un du travail sur toi C'est qui au travail n'arrive pas à partir malgré les manquants c'est un travail qui bloque les gens il y a les gens qui il y a les patrons qui ne sont pas très clairs et ils t'attachent dans son, son lieu de service les kits sont disponibles en allemagne oui écrit au Cameroun, tu demandes le numéro de la dame d'Allemagne. On va te donner son numéro. là si tu seras à la journée d'orientation, vas-y, ouais, Seigneur. Pour venir me trouver quelque part, tu dis que tu viens pour me voir. Il faut partir. Et il faut faire ton don. N'est pas pas tu ne donnes pas la chance à la ne veux pas. Il faut faire, appel là-bas. tu fais ton as pas de don. Donc, le numéro du Cameroun, 680 711 0701 vous écrivez 00237 680 71 0701. La personne qui a l'interview dans une semaine là. Faites ton lavage au pipi pour les 7 jours qui arrivent. Faites d'abord ça. Ne c'est pas, tu es sûrement en Europe. Pour ça que je t'ai demandé, demandé de prendre le donne-moi tout. Tu ajoutes ça sur ta langue, tu achètes le don, le piment de Guinée. Et hier j'avais le témoignage d'une dame qui me parlait des dates. Son titre de séjour était bloqué. Euh, elle a, on, a, on a imprimé son titre le 10 octobre, on l'a appelé le 11 octobre pour le dire. Et dans cette déclaration, il disait que j'obtiens mon titre de séjour d'ici le 10 octobre. Il y avait encore quoi? Il y a une, euh, un deal là qu'elle de, attendait depuis au moins six mois ou un an. Elle faisait que le 10 octobre, donc je crois que le 5 ou le 7 octobre, ils ont confirmé le deal. Donc ça que je vous donne l'importance d'écrire ce que vous désirez. Laetitia, il y a le kit examen. Vous n'avez pas du kit examen. Oh, si tu dois traverser l'eau, alors tu dois faire un traitement euh, ouverture de porte, attirance et déblocage. Oui. On vous dit comme ça, vous ne faites même pas. Est-ce que je te là même d'abord avec le sel Toi qui dis que tu veux le, le traverser l'eau du Maroc là. Si tu es bloqué devant un endroit et que tu as la, tu as la possibilité de faire la libation à 5 heures, tu fais à 5 heures. Tu as la possibilité de faire à 7 heures, tu fais à 7 heures. Il va falloir que vous vous limitez trop avec les heures. Supposons que tu es dans un centre fermé. On te laisse sortir seulement de 8 heures à 10 heures. Si c'est à l'heure là que tu peux faire ta libation, tu fais à l'heure là. Donc pour la personne qui est au Maroc, qui dit qu'il veut traverser là, tu dois aller à l'eau. Tu dois parler aux esprits de l'eau là que tu veux traverser. Donc tu dois faire une libération d'abord sur la terre là où tu es. Parce que généralement quand vous arrivez dans ces pays là, vous êtes très hostile à la terre. Vous ne les aimez pas, vous, vous parlez mal des gens là où, du pays que vous, vous habitez. Ceux qui sont en Turquie, ceux qui sont en Libye, ceux qui sont au Maroc. Vous les détestez mal à la limite. Même si vous traitez mal. Inissez la terre là où vous êtes. Quand vous êtes en train de verser, de, de, de, si c'est le vin rouge, c'est le whisky. Remerciez-les de vous avoir accueilli. Demandez-leur maintenant de vous donner la grâce, de vous accorder de traverser parti. Maintenant, je veux que tu vas traversé l'eau, tu dois tout faire pour aller faire une offrande dans cette eau que tu veux traverser. Je vous demande de dépenser votre nouveau votre argent Et parce que vous aimez trop le job. Donc tu vas acheter des boutons, tu vas battre, tu vas verser. Vous aimez trop le gratuit. vous avez tellement consulté les gens au pays. Vous ne savez pas que vous-même là, il suffit que tu te lèves, tu prends tout ton cœur. Tu mets, tu parles, tu parles. Tu verses une bouteille de vin rouge comme ça au sol. Tu verses, tu parles. C'est qui enceinte là qui dit qu'on a poursuivi, est-ce que tu te laves avec le sel? Souvent en dormant, je dois verser le sel autour de ton lit. Tu mets le chapelet sur ton cou. Et tu fais tes jeux salut Marie avant de dormir. d'autres disent que c'est d'abord un film pour arriver au bord de l'eau si c'est le film ce que tu dois faire ça demande ailleurs tu une autre personne à quelqu'un qui a ailleurs de te faire ça dans une autre eau si tu n'as pas l'accès le, le, à l'eau là tu parlais maintenant un autre coin de la ville où on a accès à l'eau là parce que l'eau coule non l'eau n'est pas sur un endroit seul Le truc vous, c'est que vous êtes trop bloqué. Vous ne trouvez pas un moyen. Vous êtes toujours bloqué dans votre tête. Et vous attendez toujours qu'on fasse tout pour vous. Vous devez être courageux. Je ne vous demande pas d'aller euh, tuer les policiers, mais quand on te dit peut-être que tu dois chercher au moyen pour peut-être euh, faire une prière aux ancêtres. Tu demandes au village, de, dans ton village à Badjoun ou bien à, à, à, à, à Baganté, tu demandes que la bombe, pomme, on donne le vin ou l'huile rouge au maire du village. À ton nom. plage, tu n'as pas l'eau. Ne pas. C'était Pour la dîme, tu avais fait quoi au juste Un exemple. Ou si ta baïresse ne te salue plus, ben, tu as déjà aller à ta réponse. Non? Ceux qui ont fait les passeports, il y a beaucoup de vos documents qui sont bloqués. Faites les tridomes. Tu peux faire trois jours de jeûne. Si tu peux faire le genre de jeûne que tu ne manges pas, tu bois seulement de l'eau. À ça, tu ajoutes ton pipi. Et pendant ce jeûne-là, tu fais ton chapelet tous les jours. Il y a aussi Marie qui défait les nœuds. Tu ajoutes ça à ton bain que tu fais, la mari qui défait les nœuds Et quand tu finis ton jeûne de trois jours, là tu fais un don, soit dans un orphelinat, soit tu donnes quelque chose à quelqu'un. Ton poulailler ne marche pas. Tu dois acheter le... On a un sel là on appelle le sel maison hanté. Merci pour tes cadeaux, ma chérie. On a le sel maison hanté. Tu dois acheter ça, tu verses dans ton poulailler là-bas. Oui, quelqu'un peut venir t'acheter le, le kit de déblocage plus plus. Tu es dans quelle ville, marée? Le piment de Guinée, tu dois manger ça le matin de ce jour où tu vas aller pour l'interview. Et tu dis ce que tu veux. Mais pour les gens qui ont l'interview là, si tu veux faire même un burn d'attirance, même trois jours à l'avance, contactez-moi en inbox. Je ne vais pas vous donner ça ici. Je vais vous donner tous mes choses ici là. Je vais vous faire un, un, un burn d'attirance. Carole, tu ne connais pas comment faire la libation. Je dis ça ici tout le temps, maman. Le numéro, c'est le 00237. 693 50 22, 66. 693 50 22 66. La majorité des gens qui sont en train de faire leur papier là, prenez le kit de déblocage. Le kit déblocage normal seulement. Vous faites, ça avec trois jours de jeûne. Et chacun de ces jours-là, vous faites le chapelet. Et tout ce que vous aimez que d'autres personnes fassent le travail spirituel pour vous, mais vous-même, vous, vous n'aimez pas que le travail sur vous. Quand on te dit que toi-même, tu vas te. Ah non, moi, je ne veux pas. Je vais te payer, tu fais pour moi tu vas travailler tu vas travailler au il y en a parmi vous vous travaillez mais vous n'avez pas les outils Comme on l'a fait de celle ci Vous travaillez, mais tu ne connaissais pas que tu peux mettre le sel pour te laver avec Manuel, pour les liens ancestraux, tu dois prendre le kit de le kit fondation. Oui, si tu, tu peux faire le jeûne demi-journée, oui. Si tu disais là, mes produits, il faut que tu prends. prends si tu, tu veux changer de maison, prends le tanguy Tu lis le somme 35 dessus. Tu t'en ton autre tangu. Tu vas verser ça au milieu de ta maison. Tu vas parler aux esprits de la maison où tu vis. Tu vas dire que tu dois partir de là. Tu leur commandes de te laisser partir. Et tu appelles ta nouvelle maison. Le truc, c'est que vous ne croyez pas à la spiritualité. Attends, ah, ça dit que je prends l'eau, je bénis l'eau, je parle, ça, ça ça se passe. Fais seulement. Le L'énergie a parlé pour le Maroc ici, là. Ok. Bon, je vais vous laisser. Je dois aller. Je dois aller vous reposer. Oh, ya, ya. Somme pour la fille qui veut déménager, là. C'est ça, non? Alors, vous aimez la facilité? Vous aimez les gens qui vont te dire que donne-moi 100 000, je vais tout faire pour toi. Tu ça seulement chez toi, je fais tout. Le genre de choses là, à cause de la route, les permis de conduire, alors c'est grave, permis de conduire, Benoît Lavre lit en somme. Sur le HT26, que tu as acheté le prix de quel kit pour les étudiants il y a le kit examen. Donc, je vais vous donner les numéros Et si vous avez des questions, vous contactez les numéros. 220 pour la Côte d'Ivoire, c'est le 225 0501 49 05 95. 0501 01 49 05 95 Côte d'Ivoire. Gabon, 07-41, ou bien 074, ça c'est le Gabon. 074-18-00-80. Pour le Cameroun, 00237. 680-71-0701. Donc 680-71-0701. Voilà. Je déclare sur vous l'abondance, que votre chemin soit éclairé. Même si vous traversez n'importe quoi, si vous rentrez dans des cercles où on a prévu de prendre l'énergie des gens, je déclare que ça ne va pas vous affecter. Je déclare que si on, vous a, on a prévu de vous enfermer dans des vortex où on prend plusieurs personnes, je déclare que vous vous échappez de là. Je déclare que si vous marchez dans des, des rues, je ne sais pas pourquoi, mais je vois... Il y a les centres commerciaux où vous entrez c'est comme si on vous prend dans des, on vous ensorcelle carrément. Je vous sors de ces ensorcellements. Je déclare que vous allez dépenser votre argent de façon correcte. Et les cas que vous ne serez pas atteint par la famine, la famine, le fléau de la famine ne vous touchera pas. Je déclare aussi que vous ne serez pas impatient. Que toute personne qui est censée traverser cette semaine, j'ouvre ton nom, j'ouvre. Je déclare qu'on ne va pas manquer ta place dans cette, dans ce bateau où tu vas traverser au nom de Jésus. Il déclare que les anges vous protègent et vous portent pendant que vous traversez jusqu'à vous arriver à bon port. Il déclare que vos espoirs ne, seront, ne vont pas se couper en route. Il déclare que rien de tout ce que vous avez demandé n'est trop beau, n est, n est trop pour, pour le Seigneur. Nothing is too big for God to do for you. Aucune chose que tu as demandé ne sera trop grande. Donc il faut avoir le, demander avec le courage. Nothing is too big for God. Il déclare que Dieu va faire, comme Paul a dit, excédemment, abondamment, au-delà de ce que tu as même demandé ou pensé. Selon ses richesses. Il déclare que tu ne vas pas simplifier Dieu. Et que quand il faudra demander, tu auras le cœur du lion pour demander plus. Il déclare aussi la force sur vous. La force pour ne pas... Vous fatiguez pendant le travail. Parfois, parce que tu demandes à Dieu, donne-moi, donne-moi. Maintenant, il te donne les clients, tu as la fatigue. Tu as une fatigue bizarre qui te prend. Je déclare que tu ne seras pas fatigué. Tu ne seras pas trop fatigué pour travailler et mériter ton salaire, mériter l'argent que tu as demandé à Dieu. Je déclare que les commandes vont affluer ce mois. Et quand ces commandes vont venir, tu pourras répondre à la demande. Reçois d'autres idées. Au nom de Jésus. Les paiements que tu attendais depuis des semaines là, reçois cet argent cette semaine. Merci oui. Leila. Merci beaucoup. Go ping, Aïe. Bonne hum. ah, journée à vous.